Bonjour voilà, Donne-moi ça. Hop là. De la mer. dun On va la ramener ici. Johnny. Wow. Ok. Vas-y Attaque J'ai dit attaque euh, Tu travailles pour qui là quand même. C'est bon. là. Niveau 1. C'est un tac qui fait plaisir. On va tout droit. Voilà. Ça, c'était le petit punch. <rire> petit build, bien sûr. Très pratique pour... Euh, qui détruit la déconnexion. Qui détruit la connexion. C'est très pratique hein. Franchement Au top euh, Vous avez vu comment C'est vraiment des C'est vraiment juste des petites astuces Non C'est vraiment des toutes petites astuces Pour réussir à Mais non euh, T'es censé goûter à mon tentacule là voilà. Non... Euh... Petite astuce. Voilà. Et voilà Allez. <rire> c'est un build très spécial, bien sûr, et hyper spécifique. Dans le jeu, euh, c'est vraiment des... Des petites astuces comme ça. Voilà, c'est un build. Spécifique de destruction de.. Vas-y, puis C'est vraiment euh, hyper chouette. C'est un build de fou hein par contre, je le donne pas à tout le monde. <rire> voilà, là il est blessé. Et à chaque fois que je le touche, j'augmente ma jauge. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon. vraiment adorable. C'est vraiment vraiment adorable. Et là, je vais le poser sur ce qu'on appelle un crochet flégellateur. C'est un crochet avec une capacité spéciale une... à chaque fois que je le pose. Donc, sur ce crochet flégellateur, si quelqu'un le décroche, tu vois, les deux zombies, ils montent la direction des autres. Si quelqu'un décroche, eh bien, je saurai où est-ce qu'ils sont. Allez, ah, là. Ah, c'est bien. C'est la ça va. Ouais. Vas-y, ont va. Je t'en prie, ce y a. Et si je donne un hit sur les zombies, j'augmente aussi mon infection. Et il va pouvoir être décroché, là, en face Ah ouais, bien sûr. Je vais pas tunnel. Voilà. Pas tunnel, je sais pas, c'est pas le genre de la maison. Non, ah bah tu devais bouger là. Hein. Pas tunnel, mais au bout d'un moment, euh, si tu viens à un mauvais endroit. Euh... Moi j'y peux rien, c'était camarade. Ok. Je vais pas euh, m'éloigner à l'infini. Euh quand même pas de, pas de chercher. Je me déteste parce que je ne veux pas faire ça. Et ça, c'est si quelqu'un qui se... qui se désinfecte, le fait, bien ça donne un, un indicateur. Ah oh. Les zombies peuvent attaquer absolument les, les survivants. En le faisant, ils les infectent. Et si tu as quelqu'un qui est infecté, il les blesse. Mmh, tchal C'est chaud Ah, joué. Ah là, voilà, c'est bien. Et je joue fair-play, je joue fair-play hein. avec euh, zéro. Euh... Ah, <rire> ah j'aurais moins joué, <rire> j'aurais moins joué en mode. Euh... Goûte. Allez. On va aller win pour eux. On va la faire l'ancienne. Pas touché. Hein. Voilà. La portée du tentacule est pas mal. Hein. Ils ont quoi comme des buffs? Les infectés. Euh, Lorsqu'ils sont infectés, ils n'ont pas de debuff. Par contre, ils sont euh, blessables, entre guillemets. Ils peuvent être blessés euh, si je redonne un coup de tentacule ou si alors un zombie les touche. Euh, ils sont... Euh... Infectables. Quoi. H niveau 3, donc la portée est plutôt pas mal. Bien attaché, je Ancienne. Usama. Ouais, t'as plus de palette. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. L'ancienne. ancienne. Wow. Et il reste plus qu'un moteur, ils vont tout finir. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je fasse Il reste plus qu'un gen. Oh, mais ils ont tout fait, tranquille. Ouais. J'ai pas touché un seul moteur. Ah, peut-être avec appel de la mer. Peut-être toujours ma faveur. Rien ici. c'est un one gen. Avec une place, donc c'est intéressant. 1, 2, ok, trois. Il oh, y a peut-être un quoi jouer. Hein un coup à jouer comment ça va pousse toi Je te crois où là vas-y c'est incroyable coup envies qui se croient tout permis là. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Hein. Ouais, rien ici. Le père, Jumeau sur Nemesis. Monte la portée de que j'attaque. Les gars... Euh... elle me fatigue elle Elle fait rien, elle fait juste droit, droit, droit C'est tout. tout. Y a colère, j'ai cassé du bois! Tu vois, va-t'en. On va faire avec toi. Zombana hein. qui est bodybuild aussi. Ouais, Qu'est-ce que vous faites là? team. Ouais que les deux zombies arrivent. Il hein. faut qu'ils s'approchent. Oh non! Mon main! Mon main! Mon main est cassée! Ouais, je désolé au bout un moment... Euh... <rire> voilà Vas-y ah, Maman okay, okay. Allez c'est de la mer. Je sais pas ce qu'ils font les autres, hein, c'est quoi hein. Ah, quand même. C'est pas qui fait plaisir. Ce qui serait bien, c'est que. <rire> oui, oui, oui vas-y Non Allez, approchez-vous. Allez, là. Ouais, je sais pas ce qu'ils font les autres. Hein. Je fais exactement... Finalement, je me retrouve dans la même configuration que les deux autres. Que, que le de la partie d'avant. Regardez, regardez. Il y, y a... Thriller na <rit> <rit> Il y a qui s'amuse pendant qu'un qui bosse, hein Lui, lui, lui...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 c'est extrêmement chouette, ça. Ouais, c'est un peu compliqué, là. Oh Sérieux, là Ah, j'aurais pu, hein. Là, c'est ton moment pour la palette. Et là, il y a un gars affecté. À l'ancienne! Pardon. Mais pardon! C'est fou ça! C'est-tu pas, je sais pas. Passion de Non. Du tout. tout. Oh, on a deux. On a deux moteurs. Euh... Une place, c'est chouette. ça Ce que je vais faire, c'est que. Ok, 2 C'est bon ça. De deux de deux de deux de deux de deux de deux deux deux deux deux deux deux deux deux deux deux deux deux deux deux deux deux deux On va se soigner. Ah, c'est. Moi, ça m'a. m'agace, votre barre. Par contre, les deux sont en face. Il y a les zombies. Oh, c'est tellement agréable. Bah, ouais, ils sont obligés de l'aveugler. Ils sont obligés de l'aveugler. Il y en a un qui est là Non, ouais. Eh oui, et oui! Allez, à l'ancienne. Ah, ils vont finir le moteur. Ouais. Le petit burst. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? C'est bon, hein, ils ont bien fait, hein. Ils ont bien joué. Moi, je me suis un peu rattrapé. Voilà. C'est bon, ça. Un, deux... Ok. On en a là. Franchement, je me suis bien rattrapé. Pas mécontent. Pas... Non, repousse-toi C'est con, là Pas de mime, là. C'est bien rattrapé. Je reste quand même euh, à seulement 4 hooks. Mais je trouve ça intéressant. Juste un petit manque d'entraînement, mais... Pourquoi pas du, di, du, di, du, du. Ok, il y a quelqu'un là. Ah, on a un zombie, là. Hein. On a quelqu'un. Tu cherches quelqu'un, j'ai l'impression quand même. Oui, tu cherches quelqu'un. Ok. Oh, tu cherches deux quelqu'un. Ouh. Ouais, non T'as vu quelqu'un Oh, c'est trop marrant. Ah, les deux là qui... Euh, qui sont autour, là, c'est trop marrant. Ok. Ouverture. Ouverture. Ouverture. Ok. Événement. Quelqu'un Non, ouais. Ah c'est là, c'est pas le camp de la maison. pas une palette, là Non, ici, Tu cherches qui... Ah. là plutôt basique à mon avis, mais tu peux trouver sur YouTube. Tu ah, okay. Je J'ai pas vu les questions d'élite. Bon, j'aurais répondu avec plaisir. On va pas camper, c'est pas le genre de la maison, hein. J'ai play, aux gens. Attaque Attaque, son Bernard Attaque, Caillou Le Morin de Wesker. J'ai tout le monde, j'ai tout le monde. Oh les quatre qui sont là. Ah c'est bon. Laissez-moi. Venez en rang. Venez en rang. Les. Laissez-moi fou tentaculer. Merci. Voilà. Voilà. Au moins sympa. Au moins un chargeur revanche. J'ai peut-être pas un. J'ai pas camp, j'ai pas tunnel.